L'entrée est identique à la technique précédente. Cette forme indirecte est identique nécessite à la technique de réaliser un Tenkan, puis un Cette forme indirecte pour conduire nécessite le déséquilibre de, de réaliser un tenkan, en, en, en, en. Le dégagement de la saisie s'effectue dans le prolongement de l'attaque.